Le Real Madrid a fait match nul à domicile face à l'Atlético Madrid grâce à un but d'Alvaro Rodriguez. Angel Correa a été expulsé. L'Atletico Madrid le regrettera. Quelques semaines après avoir été éliminé en Coupe du Roi contre le Real Madrid, les Colchonros songeaient à prendre leur revanche sur le même terrain, cette fois en Liga. Dans une rencontre agitée, les occasions étaient rares en première période. Marco Asensio a forcé une parade de Jean-Oblac 9e tandis que Yannick Carrasco a trouvé le poteau de Thibaut Courtois 29e sur un corner direct. Entre temps, Reinildo a été évacué sur Sivière après le duel avec Valverde, souffrant d'une entorse au genou, comme l'a annoncé le club Rogi 23. En seconde période, Diego Simeone a cherché à renforcer son attaque en faisant venir Angel Correa à la pause. Quelques minutes plus tard... L'international argentin écope d'un carton rouge dur pour un léger coup de coude sur Antonio Rudiger, 64, mais l'Atlético Madrid n'a pas baissé les bras car ils sont bons là-dedans. Un coup de pied direct d'Antoine Griezmann sur la tête de José Mario Jiménez a permis au Colchon Rose de prendre l'avantage, 78e. Après deux parades coups sur coup black 84e, 85e, ce dernier a terminé à pleine ligne. Alvaro Rodriguez a égalisé sur Cornet, 85e, d'une belle tête, se présentant au public du Bernabeu. À 18 ans, le jeune attaquant uruguayen permet à son équipe de faire match nul. Malgré tout, ce résultat ne convient pas au Real Madrid. Si le Barça gagne à Almeria ce dimanche, il peut prendre 10 points d'avance en Liga. L'entraîneur du FC Barcelone Xavi était présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement de son équipe à Almeria, 18h30, et deux jours après l'élimination en Ligue Europa face à Manchester United 1 à 2. Ce qu'il attend d'Almeria, je ne peux pas entrer dans la tête de Ruby, l'entraîneur d'Almeria. Ils ont joué avec 5 défenseurs lors du premier match. J'imagine qu'ils feront de même après la défaite de Gérone. ils seront très défensifs. Mais nous devons dominer dans n'importe quel contexte. Élimination européenne, nous devons penser positif. Nous n'aimons pas perdre. Je pense que nous méritions mieux mais c'est le football. L'élimination la plus douloureuse a été en Ligue des Champions. Maintenant, nous devons nous concentrer à 200% sur la Liga et la Coupe. C'est la façon de gagner des trophées cette saison. Nous devons apprendre de ces matchs. Nous ne devons pas nous concentrer sur le match de jeudi, même si ce sera un classico. Nous avons un match très important demain et vous devez vous concentrer dessus. Gagner la Liga sauverait la saison. Ce serait une très bonne saison, oui. Il faut toujours être champion pour dire qu'une saison est géniale. On espère gagner des trophées. La Liga, la Copa del Rey, la Supercopa ont déjà été gagnées. Ce serait un belle saison. Dembélé va mieux. Il va très bien, il est avec les joueurs sur le chemin de la guérison. Je l'ai vu s'entraîner hier. Il n'est pas encore à 100%, mais il est sur le point de revenir. Nous sommes attentifs à ses sentiments, et ils le sont. Qui décidera de son retour, nous ne voulons pas le forcer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.